Bienvenue à la Bibliothèque du Cégep du Vieux-Montréal. Cette capsule vidéo va vous permettre de vous familiariser avec les bases de la recherche dans le catalogue de la bibliothèque qu'on appelle COA. COA, c'est l'outil qui vous permet de trouver des livres imprimés, des livres numériques, des DVD, des films en ligne et des périodiques que vous pouvez consulter sur place, en ligne ou encore emprunter. Pour aller dans le catalogue COA, cliquez sur l'icône au-dessus de la boîte de recherche simple qu'on retrouve sur différentes pages du site de la bibliothèque. Voici la page d'accueil de COA. On y trouve plusieurs informations pratiques sur les services de la bibliothèque, des nouvelles, les nouveautés, ainsi que des liens vers les différentes bases de données auxquelles vous avez accès. Voyons maintenant comment faire une recherche dans COA. Par exemple, je désire trouver des documents qui portent sur le réchauffement du climat. Pour faire une recherche, j'inscris mes mots-clés dans le champ de recherche simple. Il n'est pas nécessaire d'inscrire les déterminants. On ne doit écrire que les mots les plus importants de son sujet. Mais quels seraient les meilleurs mots pour effectuer une bonne recherche? Réchauffement climat ou réchauffement climatique? Bon truc! Pour chercher d'un seul coup plusieurs mots d'une même famille, ou le singulier et le pluriel d'un mot, on peut taper toutes les lettres communes au mot qu'on cherche, puis faire suivre celle-ci d'un astérisque. C'est ce qu'on appelle la troncature. L'astérisque est le symbole qui dit au moteur de recherche de COA qu'il peut ajouter zéro, une ou plusieurs lettres à la suite de celles qu'on a inscrites. Ainsi, Climat suivi de l'astérisque permet de chercher d'un seul coup les documents où on trouve les mots Climat au singulier, Climat au pluriel, Climatique au singulier ou Climatique au pluriel. Avant de lancer la recherche, sélectionnez l'index dans le menu déroulant qui se trouve à gauche du champ de recherche. On peut choisir tous les mots, Titre, Auteur, Sujet, etc. Par défaut, c'est l'option « Tous les mots » qui est sélectionnée. Sauf si vous recherchez un titre ou un auteur précis, nous vous conseillons de choisir l'index « Tous les mots » lorsque vous commencez une recherche. Maintenant, appuyez sur « Valider » pour lancer la recherche. Voici la liste des résultats. Il y en a 35. Si vous souhaitez, vous pouvez affiner ces résultats en utilisant différentes catégories proposées dans la colonne de gauche. Par exemple, on peut voir que parmi nos résultats, on trouve des livres imprimés, des livres numériques, des DVD et des bandes dessinées. Quand un résultat vous semble pertinent, cliquez sur le titre. Vous voilà dans la notice du document qui fournit une description de celui-ci. Dans la notice, vous pouvez voir si le document est disponible, emprunté ou réservé à la consultation sur place. Vous pouvez voir aussi sa localisation. Celle-ci vous indiquera notamment si le document se trouve à la bibliothèque ou s'il fait partie des collections des autres centres de documentation du cégep comme la Matériathèque, le CRD Architecture ou le CRD Design. Bon truc! Si vous voulez trouver d'autres documents pertinents à partir d'une notice de coa, vous pouvez examiner la zone sujet et relancer la recherche en cliquant sur le sujet choisi. Une autre façon de trouver d'autres documents pertinents à partir d'une notice est de cliquer sur « Voir des exemplaires similaires ». KoA vous montre alors les ouvrages voisins, comme si vous regardiez dans les rayons à la bibliothèque. En résumé, pour faire une recherche simple dans quoi tapez le ou les mots les plus importants de votre sujet dans la barre de recherche simple. N'oubliez pas, on ne met pas les déterminants ni les prépositions. Pour chercher d'un seul coup plusieurs mots d'une même famille, on utilise la troncature dont le symbole est l'astérisque. Ensuite, sélectionnez l'index avant de lancer la recherche. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. Au plaisir de vous rencontrer en direct ou à distance. Et bonne session.